Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un immense plaisir de, de vous retrouver en cette occasion pour cette conférence, mais que je préférerais peut-être qualifier de session d'information et de discussion sur la thématique des diplômes universitaires et le rôle que ces diplômes peuvent remplir dans la formation d'un étudiant qui envisage des études de licence droit Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous rendre disponible et pour ma part c'est un immense plaisir d'être à votre service ce matin en compagnie de toutes et de tous mes collègues. En premier lieu, si vous me le permettez, j'aimerais très rapidement me présenter moi-même. Euh, voilà, Je suis Louis-Daniel Moukachilende, maître des conférences en droit privé et euh, par ailleurs directeur adjoint international euh, dans les cadres de mes fonctions, j'ai eu notamment à travailler sur la mise en place de plusieurs programmes au niveau aussi bien des doubles licences que des diplômes universitaires. Et euh, j'aimerais dire en introduction de ces, euh, euh, ces questions qu'on va aborder ce matin, c'est que d'une part, il y a à peine 5 ou 10 ans, la question ne se posait pas tellement pour un bachelier candidat bachelier qui envisage une licence en droit, de savoir si oui ou non, il peut en même temps suivre un diplôme universitaire. Faire sa licence en droit et suivre un diplôme universitaire parallèlement tout simplement parce que ce n'était pas d'actualité. Or, les choses ont beaucoup évolué et nous faisons face, et nos étudiants aussi, à une sorte de prédire d'injonction contradictoire d'une part, on attend du juriste d'être, spécialisé, voire même très spécialisé. C'est que, lorsqu'on dit, droit des affaires, c'est une spécialité, mais dans laquelle il y a plusieurs sous-spécialités. Et d'autre part, on entend du juriste d'avoir aussi des connaissances générales. Et ce sont ces deux injonctions qui conduisent les universités, en particulier l'UCLI et sa faculté de droit, à côté de la licence en droit, de proposer des diplômes dans le cadre desquels les étudiants peuvent renforcer leurs connaissances et leurs compétences comme nous le verrons pour mieux se préparer à la poursuite d'études aussi bien qu'à leur vie professionnelle. En premier lieu, j'aimerais d'abord répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'un DU tout simplement. Je dirais très rapidement que le diplôme universitaire DU peut être défini par opposition au diplôme d'État qu'on appelle DE généralement, en ce sens que le diplôme d'État est délivré, on pourrait dire directement au nom du ministère, au nom de l'État, tandis que le diplôme universitaire est conçu et proposé par les universités. Le diplôme d'État, par exemple, ça sera la licence, le master ou le doctorat, tout au moins pour le droit, tandis que le diplôme universitaire est proposé par l'université dans des domaines où. Euh, les universités et les facultés ont une certaine marge de manœuvre, une liberté pour proposer des offres de formation complémentaires répondant aux besoins de leurs étudiants. Ainsi, en ce qui nous concerne, l'Université euh, catholique de Lyon et sa faculté de droit proposent sur nos deux campus, à la fois à Lyon et à Annecy, une batterie de diplômes universitaires, certains sont communs proposés à la à Lyon et à Annecy, tandis que d'autres ne sont proposés que à Lyon. Vous verrez ainsi sur cette page qui s'affiche la liste des DU où la mention est précisée, là où le diplôme est proposé à Lyon et à Annecy. Là où la mention ne figure pas, vous comprendrez que il s'agit d'un DU qui est proposé uniquement à Lyon puisque le campus euh, annecyen étant un jeune campus qui a été inauguré en septembre et dernier, c'est progressivement que nous travaillons à la mise en place de DU sur place ici, en tenant compte, autant que faire se peut, de la spécificité de ce campus, de sa localisation et des besoins de son environnement social, économique, immédiat. Donc, un diplôme universitaire en commando, en criminologie, en traduction et développement durable. En droit et sciences politiques, en état civil, en juriste et digital, en World Foreign Policy, mais aussi une universitaire administration publique qui est adossée à une préparation au concours administratif de catégorie A. Je préciserai d'emblée que la euh, préparation au concours des euh, IEP qui est euh, mentionnée juste à, en dessous du DU euh, droit et Sciences offrira l'objet d'une conférence dédiée euh, au courant de cette journée, l'après-midi. L'organisation d'un diplôme universitaire dans le cadre particulier de l'UCLI et de sa faculté de droit, nous avons veillé à ce que les étudiants qui suivent le DU bénéficient d'un encadrement euh, au moins de la même qualité, de la même force que l'encadrement qu'on propose en licence, c'est ainsi que pour chacun de nos débuts, nous avons d'abord une direction pédagogique ou des études qui est dédiée, qui sera chargée du suivi du programme, du corps enseignant, du coeur étudiantin, euh, pour que les étudiants soient euh, parfaitement suivis et encadrés, et atteignent leurs objectifs. Nous avons aussi, bien entendu, un souci particulier à des euh, petits effectifs à mettre en place, ce qui est qu pour nous un gage. Un suivi euh, de très grande qualité. Nous veillons à ce que le corps enseignant soit un corps qui soit mixte, comprenant aussi bien des universitaires que des praticiens. L'idée, on pourrait y revenir peut-être plus tard, comme je l'ai dit au commencement, c'est de préparer les étudiants aussi bien à une possibilité de poursuite d'études de la présence des universitaires que euh, les professionnaliser aussi éventuellement pour certains concours qu'ils peuvent passer dès la fin de leur licence ou un peu plus tard. L'autre idée majeure sur euh, l'organisation des D.U. au niveau de notre faculté, c'est que ces D.U. sont articulés avec le programme de licence en droit dont ils sont un très important complément en termes d'acquisition de des connaissances et des compétences. Et un dernier point qui caractérise la manière dont les D.U. sont organisés au sein de notre maison, c'est que nous, nous nous faisons bénéficier aux étudiants de créer, nos, de créer nos horaires dédiés pour les DU. Généralement, ça sera le jeudi après-midi. Toute la plage horaire comprenant euh, trois sessions de deux heures le jeudi après-midi est banalisée. Il n'y a pas de cours licence. Ces créneaux sont dédiés uniquement aux différents DU que les étudiants peuvent ainsi suivre et organiser au mieux leur travail et suivre la décourue de la licence en parallèle sans qu'il n'y ait de chevauchement entre les deux. La valeur d'un DU, très rapidement ici, euh, comme je le dis, le DU est un diplôme proposé par l'université. Sa valeur dépendra donc d'une part de l'université ou de la faculté qui propose le DU en question. La renommée de celle-ci forcément impactera le DU. Le domaine même du DU et son intitulé ont aussi un rôle important sur la valeur que le diplôme aura après. Le contenu, bien entendu, du DU, quels sont les modules proposés, quel volume horaire. L'organisation pédagogique que j'ai évoquée il y a un instant est aussi très importante pour donner de la valeur au DU que vous pourrez passer, mais aussi et surtout l'articulation avec la formation principale. J'insisterai beaucoup sur ce point. Dans le DU, vous trouverez des éléments d'approfondissement de ce que vous étudiez en licence en vue de vos projets d'études ou de vos projets professionnels. Pourquoi suivre un, un DU à l'UCLI Quatre raisons principales que je peux, je peux euh, résumer ici. Premièrement, c'est que la faculté de droit de CLI euh, s'emploie Offrir aux étudiants euh, une possibilité de double diplomation. Il s'agira tantôt d'un double diplôme de licence, ce sera la conférence d'après à 10h, tantôt la possibilité d'un double diplôme licence et déduit. Et c'est un élément très important. Deuxième euh, raison, c'est que le déduit permet aux étudiants de se pré-spécialiser. J'insiste beaucoup sur le pré, puisque la spécialisation en licence. Et euh, juste à ses débuts, elle sera réellement réalisée approfondie dans le cadre de vos études de master un peu plus tard. Troisième raison de suivre un D.U. c'est renforcer vos connaissances et vos compétences. J'entends ici le savoir et le savoir-faire. Et enfin, une raison de suivre un D.U. qui n'est pas la moindre, c'est que les D.U. seront en adéquation avec vos centres d'intérêt vos projets professionnels, mais aussi vos profils. Profil plutôt national, profil plutôt ouvert à l'international, profil plutôt administration publique ou plutôt profession libérale, dans le privé de manière générale. Tous ces éléments-là doivent aussi euh, enrichir votre réflexion en vue de débuts que vous ambitionnez de suivre. Et très rapidement maintenant, les forces de nos diplômes universitaires. Vous essayez de les passer en revue, de sorte que l'on puisse avoir, se réserver un temps pour euh, les questions et réponses que vous aurez euh, éventuellement et euh, pour lesquelles j'aurai bien entendu un grand plaisir à euh, répondre dans la mesure du possible. Premièrement, nous pouvons euh, évoquer le… Euh, j'essaye de passer… Le bon. Ah. Euh, le le point suivant qui concerne donc le DU euh, climat c'est réussi voilà que je présentais tantôt des du climat avec du développement euh, durable euh, vous savez comme moi que la question climatique est une question euh, d'actualité qui nous concerne tous, toute génération et toute nation, je pourrais dire que c'est une question qui se règle à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national et international, et que plusieurs branches du droit sont mobilisées, droit domestique, entre guillemets, droit international, droit européen, droit privé, droit public, et le DU permet justement, de manière, je dirais, transversale, combinant le droit interne et le droit international et différentes branches du droit au niveau interne euh, de proposer aux étudiants une formation sur ces thématiques liées à la manière dont les questions climatiques sont euh, régulées au niveau local, national et international. Et parmi les points forts de CDU, c'est cette dimension je pourrais dire à la fois euh, théorique et très pratique puisque interviendront dans CDU aussi bien des avocats, euh, des magistrats, des responsables du monde associatif, des fonctionnaires au niveau national, au niveau local, des élus au niveau euh, local, national, mais aussi au niveau européen. Et ce début est très investi dans certains projets qui mettent euh, ensemble plusieurs universités, au niveau européen notamment. Je peux citer l'université, euh, on peut citer Dublin, on peut citer Ghent, on peut citer l'Ultraert aux Pays-Bas. On a ici plusieurs projets, notamment euh, la euh, dynamique dite de la Green Week, qui fait que chaque année, sur des fonds de l'Union européenne, les étudiants UDU, ensemble avec leurs condisciples disciples d'autres universités partenaires, travaillent sur des thématiques communes, étant encadrés par leurs enseignants et par des professionnels. Il y a aussi, comme euh, main fort, l'organisation des procès fictifs qui permettent aux étudiants... De toucher du droit, du droit pardon, la manière dont le droit, allez-je dire, traite ces questions dans un cadre éventuellement contentieux. Le DU Common uh, Law, qui est un DU dédié à l'étude euh, des droits anglo-saxons ou anglo-américains, c'est le seul DU, j'aimerais dire, d'anglais qui est proposé entièrement en anglais les étudiants qui ont un profil anglophone, international, qui souhaitent travailler ou en France ou à l'étranger, mais en lien avec l'international, qui souhaitent poursuivre leurs études dans des universités où la langue d'enseignement, ou l'une des langues d'enseignement serait l'anglais, c'est d'élu les inities en langue anglaise aux principales euh, institutions juridiques des droits anglais et américains, les contrats, les sociétés, la famille, le droit des biens pour leur permettre à terme d'avoir un profil international marqué, une capacité, bien qu'étant des juristes français, de me le dire, bien dans leur peau, bien dans leurs chaussures, de travailler en anglais avec le monde entier, je peux dire, puisque la principale langue de travail, aussi bien pour les juristes que les non-juristes, ça sera, et c'est encore le cas, la langue anglaise. Le DU suivant, qui est l'un de tout derniers euh, créés, puisqu'il sera lancé en euh, septembre, aussi bien sur Lyon-Can, ici si c'est le DU Criminologie. Et ce DU est euh, très intéressant, je peux dire, si nous regardons uniquement l'actualité. J'ai fait est une parenthèse, bien entendu, sur tous ces feuilletons qui pullulent sur Netflix et ailleurs, et qui tournent plus ou moins autour du crime. Voilà, les jeunes gens. En raffole, et pas que, je pourrais dire, je ferme la parenthèse, mais vous suivez comme l'actualité, de manière beaucoup plus sérieuse. Prenons juste un exemple. Vous avez vu, comme moi, que tout autour de Paris, ça fait, ça fait environ trois semaines qu'on a assisté à des rixes, entre entre guillemets, banques de jeunes, avec à la clé des morts violentes. Et euh, la criminologie s'intéressera si à l'étude du phénomène criminel comme celui-là. Par exemple, les questions suivantes. Pourquoi Paris et sa banlieue? Pourquoi des jeunes de 10 jusqu'à environ 17, voire même moins en termes de nombre d'années Pourquoi autant de violence Pourquoi, dans ce cadre particulier, certains milieux sociaux, certains types de logements, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, pour prévenir cela Comment faire pour adapter la réaction aussi bien à l'égard des jeunes, quel rôle pour l'école, quel rôle pour les parents. Le début de criminologie, en étudiant le phénomène criminel de manière transdisciplinaire transversale, permet aux étudiants de renforcer les compétences et connaissances dans ce domaine-là en vue. Ou des concours, police, gendarmerie et bien d'autres encore, ou même concours avocat magistrature plus tard, soit en vue de poursuivre en master dans des disciplines liées aux sciences criminelles. et ce DU a des partenariats avec notamment l'école nationale d'administration pénitentiaire. Il va oh. aussi collaborer ce DU avec euh, certains CHU, notamment pour tout ce qui touche à la médecine légale et bien d'autres encore. Il a aussi une dimension internationale, en ce sens qu'une partie des cours euh, pourra être dispensée à la fois en français et en langue anglaise. Et en troisième année, un semestre, elle peut être validé par des mobilités dans un programme droit et criminologie en Irlande. Le DU suivant, un DU très intéressant, état civil, on passe du criminel au civil, même si le droit pénal n'est pas étranger, hein, à ce DU aussi, qui est principalement dédié à une spécialisation. En matière d'état civil, vous savez tout ce qui touche au fonctionnement des mairies, des juridictions et qui a un, un lien avec l'application des règles du droit civil sur la personne humaine, sur le nom, sur la famille, sur l'identité entre guillemets en termes de genre, ainsi de suite. Bref, dans ce DU, il, il est approfondi toute une série de thématiques touchant aux droits des personnes, principalement aux droits de la famille, mais aussi à la nationalité et aux droits des étrangers, avec une approche combinant droit, sociologie, psychologie, dans une triple dimension nationale, européenne et internationale, et euh, une dimension aussi de droit comparé. Ce début a le même souci que les précédents que j'ai évoqués, à savoir euh, mettre aux jeunes étudiants le pied à l'étrier, on pourrait dire, en leur ouvrant. Euh, la porte du monde professionnel, aussi bien en accueillant des professionnels parmi les intervenants, mais aussi en organisant des physiques et plusieurs sessions euh, qui sont particulièrement euh, enrichissantes en termes d'acquisition des connaissances et des compétences. Je voudrais souligner ici aussi des conférences thématiques très enrichissantes sur des thèmes comme euh, la GPA, l'agitation pour autrui, la co-création médicalement assistée, le nom, l'acquisition du nom, le changement de nom, et ainsi de suite, qui là aussi euh, amène, apporte beaucoup aux étudiants dans le cadre de leur scolarité. Pour information, un D.U. que vous pourrez suivre un peu plus tard, au hein, niveau, je pense, troisième année, licence, voire carrément master, je voulais présenter ici, à titre, pour le moment, strictement informatique, informatif, informatif sur le début, juriste digital, qui prépare, on pourrait dire, métier lié au numérique. Comme, par exemple, le responsable protection de données, comme juriste dans les entreprises spécialisées sur la cybersécurité, la sécurité informatique, les nouvelles technologies, ainsi de suite. Et ce DU, qu ce qui est très important à souligner, bénéficie, c'est reconnu en tout cas, comme un titre RNCP de niveau 7. Donc on compare à un master 2. Il est ouvert, bien entendu, à la fois aux étudiants qui ont un profil de juriste, mais aussi un profil de technicien, informaticien, voire de euh, manager. Donc pour ce DU-là, que vous pourrez suivre beaucoup plus tard, Prenez le temps de vous, de vous euh, renseigner, nous pourrons toujours en reparler une fois que vous aurez commencé vos études de droit et donc vous, avez, vous aurez commencé à acquérir les euh, prérequis qui vous permettront de suivre ce D.U. qui est d'un niveau, je l'ai dit, euh, très euh, élevé. Le D.U. Euh, World Foreign Policy qui est présenté ici, Dimension internationale avec des cours en partie euh, en anglais, faisant intervenir diplomates, militaires, avocats, sociétés civiles, plusieurs séminaires professionnalisants, les visites notamment, puisqu'il est question de politique internationale, on pourrait dire, à Genève, à l'ONU et euh, à dans bien d'autres endroits. Je voudrais juste insister sur un fait ici rapidement, c'est que pour les étudiants qui ont une appétence particulière, qui ont eu cette fibre, pour les relations internationales et la diplomatie, ce début leur permet de mieux comprendre qu'est-ce qui fait ce panorama des relations internationales qu'on a aujourd'hui, comment les intérêts agissent et interagissent pour définir la scène internationale telle qu'elle est aujourd'hui et les aspects juridiques, bien entendu, qui visent à réguler ces rapports au niveau international, entre États, entre institutions internationales, mais le rôle des individus. Le DU Sciences Po et Prépa, la raison principale ici est euh, d'étudier l'action publique au niveau local, mais aussi au niveau national, avec une dimension euh, théorique et pratique très marquée. Beaucoup d'élus interviennent, beaucoup de hauts fonctionnaires interviennent aussi pour préparer euh, les étudiants à une meilleure maîtrise des questions liées euh, à la science politique et à l'action de l'État et des personnes morales, ce sera public ou pas national. Il y a une dimension prépa, ce sera un autre début sur lequel mon collègue euh, Fabien Fourtoul pourra revenir cet après-midi en évoquant la, euh, la prépa euh, Sciences Po comme nous l'avons évoqué dans un slide euh, précédent. Voilà, en résumé, ce que nous pouvions dire euh, très courtement pour avoir un temps euh, d'échange, de questions et réponses, afin, euh, le cas échéant, d'approfondir certaines questions que j'ai pu aborder rapidement et que je peux davantage développer pendant euh, ce moment Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, ne vous retenez pas, Ça sera pour moi un immense plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Première question, euh, que je vais dire à haute voix pour la partager à, à l'assistance. Y a-t-il intérêt à suivre un D.U. si on ne sait pas encore vers quel domaine se spécialiser voilà. Question très intéressante. Hein euh, pour pas suivre un D.U. si on ne sait pas encore dans quel domaine se spécialiser Je dirais qu'il vaut mieux peut-être prendre le temps d'attendre. Il y a parmi nos D.U. certains que l'on peut commencer en deuxième année. La contrainte, je pense qu'il est important de le dire, c'est que si vous commencez un D.U. en deuxième année de licence, vous aurez à rattraper la première année du D.U. tout en faisant votre deuxième année de licence en droit. Et la charte de travail sera conséquente. Autrement dit, même si vous ne savez pas vers quoi vous orienter, vous avez des possibilités ou ne pas faire du tout le D.U. Peut-être attendre en deuxième année pour candidater à un DU que vous accepterez en deuxième année si vos résultats en première année sont excellents ou prendre un DU où je pourrais dire vous vous trouverez néanmoins bien sans vous engager de manière irrémédiable. Par exemple, vous êtes anglophone, vous avez une fille internationale, vous pouvez suivre le DU mettons Commando, qui est un DU qui balaye une à l'aide des matières très variées, ça va du droit de la Constitution américaine et britannique, au droit des sociétés, au droit fiscal. Vous pourrez donc suivre un tel DU en même temps que votre licence. Vous ne perdrez pas votre fibre internationale et anglophone. Et après, au niveau de votre troisième année de licence et de du, DU, vous n'aurez rien perdu. Vous pourrez poursuivre dans un master, orienter votre privé ou orienter le droit public, puisque le DU offre une large panoplie des matières. Vous avez une fibre pour les questions liées aux sciences criminelles, où vous visez le métier d'avocat. Avocat plutôt en droit je pourrais dire privé. Les DU criminologie, les DU état civil sont des DU qui vous permettent d'approfondir une partie des matières qui constituent cette branche, le droit privé en général, sans pourtant vous enfermer non plus, parce que ce sont des compléments mais uniquement des compléments importants, mais quand même des compléments par rapport à la licence le tout c'est comme je l'ai dit, ou ne faites pas le DU, vous faites un DU, mais un DU qui ne vous emprisonne pas et vous laisse le temps de la réflexion le risque de ne pas faire un DU, de ne pas commencer un DU maintenant c'est que si vous candidatez en deuxième année vous pourrez être à à admis dans un début, en deuxième année, rattraper la première année en même temps que la deuxième année. Mais le risque, c'est que vous ne soyez pas accepté si vos résultats en première année ne donnent pas au directeur pédagogique du début en question les gages que vous pouvez être capable de faire votre licence 2 en même temps que deux années du début. Donc voilà quelques éléments de réponse sur cette question. J'espère que. Euh, ces éléments sont satisfaisants. Une autre question euh, que je lis aussi à haute voix. Pour le DU disponible à Lyon et Annecy, faut-il postuler aux deux campus sur parcours sup euh, Je dirais non. D'abord, je récapitule. Le DU présent sur Lyon et Annecy, comme criminologie, et euh, je me tourne vers mon collègue, euh, le troisième DU sur c'est Sciences Po. C'est Sciences Po, voilà. Donc pour ces trois DU là, il vous faut sur Parcoursup choisir l'entrée correspondant au campus. J'insiste le DU est un complément. Vous avez en premier lieu accepté comme étudiant sur Parcoursup de la licence en droit, avec un complément un DU. Or, oh, la maquette licence en droit sur Lyon est exactement la même que sur Annecy, puisque la licence sur Lyon est offerte en convention avec l'Université d'État Lumière Lyon 2, avec une maquette Lyon 2, tandis que la licence sur Annecy est offerte en partenariat avec l'Université Savoie Mont-Blanc de Chambéry, avec une maquette dite Chambéry. Les fondamentaux seront les mêmes, Droit constitutionnel, introduction au droit, mais il y a quand même des matières particulières. Donc, regardez bien la maquette licence 1, Lyon ou Annecy, qu'est-ce qui vous intéresse le plus Et puis regardez vos facteurs, je dirais personnels. Souhaitez-vous étudier à Lyon ou Annecy, pour plusieurs raisons. La ville, le cadre de vie, le logement, votre propre euh, localisation. Peut-être êtes-vous au Savoyard ou pas Peut-être arrivez-vous de Marseille ou de Lille ou de Lyon et en fonction de cela, à commencer, j'insiste, à une étude approfondie de la maquette licence Lyon et Annecy, faites votre choix, mais ne choisissez pas les deux campus. S'il vous plaît, choisissez un seul campus. Voilà, merci. Une autre question, euh, faut-il avoir une maîtrise de la langue anglaise pour postuler au DU Common Law Je dirais bien entendu oui. Comme je l'ai indiqué, c'est le seul DU qui enseigne entièrement en anglais. Je veux donc avoir un bon niveau en anglais. Mais quand je dis un bon niveau, nous demandons un niveau équivalent à B2. Vous pouvez avoir ou un test validé, ILTS, TOEFL, Cambridge ou autre, mais il faut que votre score corresponde à un niveau B2. Si vous n'avez pas de test officiel passé, ou un examen anglais passé, vous aurez dans le cadre de l'interview que vous aurez à passer, une discussion en langue anglaise avec un membre du cœur enseignant qui verra ainsi si votre niveau de maîtrise de l'anglais vous permet de suivre ce début dans des bonnes conditions. L'idée n'est pas de vous mettre en difficulté pour s'assurer que votre niveau est suffisamment bon pour que la réussite soit une possibilité voire même quasi-certitude, plutôt que de vous mettre en échec dans le DU, voire même en licence, puisque par définition, le DU, c'est une charge raisonnable de travail, mais qui est quand même euh, supplémentaire. Une autre question, euh, chaque licence plus DU fait l'objet d'un vœu sur parcours sup. Si on est intéressé par plusieurs DU, obligé de faire plusieurs je pense qu'il faut faire un vœu. Choisir la licence avec un DU en particulier. Même si plusieurs DU vous intéressent, choisissez-en un, celui qui vous intéresse le plus. Et pour cela, bien entendu, vous avez tous les éléments objectifs pour vous prononcer. Les compétences linguistiques qui sont exigées, la question que je viens euh, de traiter tout à l'heure, le domaine du DU, vos propres projets professionnels ou de master, ne faites pas plusieurs choix, ça ne servirait à, à rien. Le DU qui vous correspond, qui répond le plus à votre personne, à vos, à vos projets, à votre profil, à vos compétences linguistiques. C'est cela que vous devez faire. Formulez plusieurs vœux et vous n'avancerez pas à grand-chose, puisque dans tous les cas, lorsqu'il s'agira d'étudier les dossiers, on considérera, je pourrais dire, le premier vœu que vous aurez fait, simplement, et pas le reste. Donc, multiplier, à mon avis, ne rime à rien, et au contraire, même, vous êtes Je vais vous dire pourquoi. Ça pourrait être le signe d'une hésitation et se dire que l'étudiante enfin la future étudiante le futur étudiant ne sait pas ce qu'il veut Comme vous devez motiver votre candidature votre motivation sera forcément calibrée et rédigée en fonction de la licence suivie avec un début particulier à plusieurs ce serait typologique et même ça resterait le Desservir, j'insistais beaucoup sur cet aspect. Une autre question, euh, le début de criminologie est-il obligatoirement à dimension internationale On peut le choisir sans forcément avoir des cours en anglais. Oui, j'insiste, le début de criminologie, d'abord permettez-moi de décrire sa dimension internationale. J'ai dit que euh, une partie des cours est enseignée en anglais. Quand j'ai dit une partie des cours, en réalité, c'est un cours par semestre qui est enseigné de manière bilingue, c'est-à-dire que le professeur peut, à l'oral, utiliser l'anglais, mais dans ce cas, les supports écrits seront en français. Ou l'inverse, le professeur peut utiliser le français à l'oral, mais les supports écrits seront en anglais. C'est-à-dire que, avec un niveau de maîtrise de l'anglais moyen, tout ce qu'on a pu acquérir pendant ces années au collège et au lycée, avec du travail, on peut bien s'en sortir. Ce n'est pas un DU où le niveau de maîtrise de l'anglais sera aussi euh, strictement analysé que pour le DU Commando, qui lui est enseigné entièrement en anglais. Donc, soyez rassurés, n'hésitez pas à postuler si vous terminez votre bac avec des notes correctes, on pourrait dire, en anglais, puisqu'il y aura un cours uniquement par semestre, un cours sur trois, qui sera non pas 100% en anglais, mais bilingue. La dimension internationale du DU tient aussi à ce que, en troisième année, vous avez la possibilité, je dis bien la possibilité, si vous le voulez, d'effectuer le semestre à l'étranger, en Irlande, dans un programme droit et criminologie et votre moyenne comptera pour le D.U. Et puis, la dimension internationale ne rime pas forcément avec l'anglais. On peut faire l'international avec le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le mandarin, l'arabe, et j'en passe. Au niveau d'inter, par exemple, plusieurs langues sont utilisées, et même si c'est l'anglais qui prime, mais les personnes sont généralement polygones anglophones, francophones, hispanophones, et euh, j'en passe. Votre question, euh, combien d'heures de cours hebdomadaires proposent un DU Généralement, les cours étant programmés le jeudi après-midi, à de 2 à 4 heures. Très, très rarement plus. 2 à 4 heures de cours le jeudi après-midi pour votre DU. Mais, à titre exceptionnel, lorsque nous recevons des professeurs, visiteurs qui viennent de l'international, et qui donc sont en séjour à Lyon pour une courte durée, qu'on puisse programmer un peu plus que 4 heures, peut-être 5 heures de cours, puisque, bien entendu, 5 heures de cours sont organisées avec des pauses, de temps théoriques, de temps pratiques, pour que la pédagogie soit de la meilleure qualité possible, tout simplement parce que le collègue, étant en, en séjour à Lyon, et prochainement à Annecy, puisqu'on aura aussi Annecy en septembre prochain, que les étudiants puissent bénéficier de ces professeurs de très, très grandes compétences, mais en un laps de temps un peu court. Il arrive ainsi, donc en ayant 4 et 5 heures, mais de manière très, très, très exceptionnelle. Généralement, c'est 2 heures et au maximum 4. heures. Le jeudi après-midi est presque jamais, voire de manière très, très rare en dehors du jeudi, quand on doit programmer des cours d'un professeur qui arrive en visite, et Il y a donc un jeudi après-midi, mais aussi parfois le mercredi en soirée et le vendredi en fin de journée. Euh, le DU sciences politiques et Politique, études du bien commun correspond-il à ce que vous avez appelé droit sciences po Effectivement, le DU sciences po études du bien commun correspond au DU sciences po, puisque le DU prépare c'est autre chose qui, est aussi, qui permet d'obtenir là aussi un DU mais d'un autre type avec une dimension très orientée préparation au concours. Juste pour dire que le DU Sciences Po est du bien commun et le DU prépa ont le même directeur puisqu'il y a un lien étroit entre les deux ça permet de préparer les étudiants au concours et même les étudiants qui ne font pas de DU ou qui font un autre DU peuvent sous l'encadrement de mon collègue qui gère ses DU, suivre certains modules du DU Prépa à la carte. Peut-être un ou deux modules, trois ou quatre, s'ils envisagent de passer des concours à la fin de leur licence. Donc on peut très bien faire sa licence uniquement, faire un autre DU et prendre quelques modules à la carte du DU pré Prépa si l'on vise un concours à échéance L plus 3. Une possibilité, oui, je confirme. Le Sciences Po, c'est bien ce que j'ai euh, mentionné tout à l'heure. Une autre question, euh, sachant que nous ne pouvons pas télécharger le document sur Parcoursup, comment devons-nous vous transmettre les résultats de tests tels que TOIC Je pense que je m'exprime sous le contrôle de mon collègue ici présent. Quand ce n'est pas sur Parcoursup, c'est par voie de correspondance. Voilà, donc euh, mon collègue me confirme, lui qui est très impliqué dans ce process, que ce n'est pas sur Parcoursup, vous pourrez toujours nous envoyer des pièces complémentaires par voie de correspondance. À poste ou même par voie de mail, vous avez sur notre site internet les adresses mail pour chaque programme. N'hésitez pas à regarder il y a même des coordonnées téléphoniques pour la licence en général et pour les différents dégâts. Regardez, si vous voulez des pièces complémentaires à fournir, vous pouvez les fournir par ces biais-là, si par Parcoursup il n'y a pas moyen de les télécharger. Vous pouvez toujours, si vous le voulez, vous parvenir à quelque chose, et autre chose aussi, c'est l'occasion d'en parler. Parcoursup ne permet pas que l'on puisse se voir, se rencontrer, mais vous avez de augurberie. Vos parents et vous-même ne vous privez pas. Cette conférence, est un lieu et un moment important, mais ce n'est pas le seul. Nous sommes disponibles, nous sommes accessibles à tout moment, par voie de mail, par voie de téléphone, par voie de nouvelles technologies, hein, Zoom, LifeSize, Microsoft Teams, on peut euh, vous rencontrer virtuellement, par même, si c'est possible, et qu'on ne peut pas faire autrement physiquement, pour répondre à vos questions plus tard, Je vous en prie, ne vous en privé, surtout pas. Ça serait un plaisir d'échanger euh, plus encore avec vous. Euh, quels sont les critères d'admission pour un élève du baccalauréat international Les critères sont les mêmes. Les critères sont les mêmes. Si par baccalauréat international vous, vous pensez vous visez un baccalauréat peut être obtenu dans le cadre d'un lycée international, européen international, les conditions sont les mêmes. Si c'est un baccalauréat obtenu à l'étranger, dans ce cas-là, vous devez passer par la, proc la procédure qui implique, en fonction des zones, Campus-France. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur cette question des euh, baccalauréats. Concernant les TP, CM, visites et séminaires, sont-ils maintenus avec le COVID Quels sont les changements Mais, euh, Pour le moment, euh, comme vous le savez, euh, même si nous voulions faire des visites, nous sommes contraints, nous aussi, et nos partenaires institutionnels, par la, la circonstance actuelle, la crise de la COVID-19. Autrement dit, tout est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les programmes sont là. Les visites sont prévues, sont possibles et pour l'année 2021-2022, nous avons bon espoir que nous pourrons, d'une manière ou d'une autre, grâce à l'évolution de la situation avec la campagne des vaccinations et un retour progressif à la normale, organiser à nouveau ces euh, sessions de euh, visites Pour ce qui est des cours, comme vous le savez, les cours sont majoritairement dispensés online, excepté notamment pour les TD, TP, en très petits groupes, où les étudiants ont une fois par semaine possibilité d'avoir cours présentiel pour cette année tout au moins. L'année prochaine, nous ferons les choses d'après les injonctions directives que nous recevrons de la part de notre ministère de tutelle, bien entendu. Est-il nécessaire d'avoir fait un test d'anglais pour accéder au DU Criminologie La réponse est. -elle. Non. Si vous avez un test d'anglais, c'est tout à votre avantage. C'est déjà un gage que vous avez les compétences nécessaires, notamment pour les cours qui seront bilingues. Mais si vous n'avez pas le test d'anglais, ce n'est pas du tout un élément rédhibitoire. Nous regarderons bien entendu dans votre dossier terminal et première quels ont été vos résultats en anglais, bien entendu. Il est important pour nous, s'il y a le moindre. Risque, par exemple, si votre niveau, y compris en première et en terminale en anglais, était vraiment médiocre, très mauvais. mais Quand je dis médiocre, très mauvais, c'est vraiment, vraiment mauvais. C'est-à-dire que même Good Morning est problématique pour vous, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, dans ce cas, il faut bien réfléchir parce que un cours par semestre bilingue, ça compte quand même. Vous pouvez valider votre semestre sans ce cours-là, mais est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de vous mettre en grande difficulté Je ne pense pas. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas rédhibitoire. mais réfléchissez. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, nous pourrons approfondir cette question, peut-être même vous faire passer un petit test, improviser ou formaliser une discussion pour voir si vous ne vous sous-estimez pas carrément, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dont le niveau, en termes de compréhension, est bon, mais qui eux-mêmes s'autolimitent. Là, ils pourraient très bien suivre un cours bilingue. Comme je l'ai dit, si le cours est en anglais, le support sera en français. Et si le cours est enseigné à l'oral en français, le support sera en anglais. Donc, il y a, à mon avis, de la marge. Voilà, je vous remercie euh, pour ce temps et euh, je vais prendre congé de vous. Un petit départ intéressant. Ça sera toujours un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec